1984, c'est les débuts d'une drôle de petite machine attachante, le Mac. En prime, il est livré avec une interface graphique révolutionnaire qui permet d'ouvrir et fermer des fenêtres lumineuses et une souris. Vendu moins de 5000 francs, cet ordinateur tout en un devait concurrencer le PC gris et inesthétique d'IBM dans les bureaux. C'était les débuts du, du traitement de texte WYSIWYG, donc on voyait ce qu'on imprimait directement. Euh, C'était aussi les débuts du dessin, enfin tout ce que Apple a continué à faire avec les, les, les, les futurs Macintosh euh, dans les années 90 et jusqu'à maintenant. Pour le lancement du Mac, pendant le Super Bowl de 1984, Apple demande à Ridley Scott de créer une pub borwellienne. Apple lutte contre un monde dominé par IBM et grâce au Mac, nous échapperons à Big Brother. On est différent de tout le monde, on n'utilise pas les PC comme 95% de la population. On a envie d'avoir une façon de vivre différente, on est un petit peu rebelle, on n'a pas envie, on est anticonformiste. Le Mac, bébé du fondateur d'Apple, Steve Jobs, est un succès mitigé. Moins de 400 000 pièces sont vendues la première année alors qu'il y a déjà 2 millions de PC. Pour compliquer le tout, Microsoft arrive avec son interface graphique Windows. Apple est en crise, Steve Jobs quitte l'entreprise. Il y a toujours eu des, des rumeurs de rachat, des rumeurs de, euh, de faillite, etc. Et encore aujourd'hui. Hein. Donc euh, ça fait partie de la légende Apple. Le Mac est déjà un style de vie. En 98, avec le iMac, il va devenir un objet de design. Steve Jobs a repris les commandes d'Apple. Il a bien compris que pour vendre un Mac, il faut lui donner une âme. C'est un ordinateur avec une personnalité. On achète du rêve et puis après, ben, on l'utilise. Cette idée sauve Apple de la ruine. 20 ans plus tard, le Mac est toujours là, mais pour combien de temps